je préfère garder distance pour me protéger. Voilà. Bon, nous avons pas longtemps. Nous avons la Après, à vous. Normalement. Réserve Réserve 5. Ouais. Ponctuel hein. Bon les amis, je suis ici au niveau du parquet, euh, parquet de Matete. Euh, comme je vous avais euh, promis, nakoki kokende Comment vous appelez ça qui est là, moi je ne serais pas arrivé là-bas. Pour éviter ma euh, Je préfère garder ma distance et euh, filmer quand même un peu de loin. Alors, il est. 13 h euh, 5 minutes environ, et euh, le cortège de M. Vital Kamere, le directeur de cabinet euh, du chef de l'État est commune à parquer, la grande instance Yamate. Et Azali accueilli par ma membre et appartenaille, sympathisant, Yamate, Basan cocuier hier seulement, nous vous montrons avec euh, euh, euh, la caméra comme vous voyez là. Donc vous aurez ça certainement. Un bateau basan à nini. Moi je n'ai pas voulu me mêler. La porte. Donc je vous montre comment ce qui se passe au loin. Donc c'est ça. Voilà. Voilà. Il est à... Il est à... 13h10. Voilà. Bonjour M. Koudoura. Et là, j'ai avec moi M. Koudoura, que vous connaissez. Hein. Bien sûr. Koudoura Kasungou... Les... On est là. On est là pour apporter le soutien indéfectible à notre ami, frère, euh, notre leader euh, qui a respecté le, tort, le moral euh, de l'artelance 2018 Et, Mais on est là, il vient d'arriver, euh, voilà, on le soutient bah, jusqu'au bout, voilà Voilà Voilà, voilà. Alors, euh, merci beaucoup Merci Alors, c'est euh, ouais, très bien, bien le... le cabinet Ouais est bien que joué, que joué, quoi, ouais. De là, de... alors... C'est ça, c'est ça l'ambiance la route est bloquée là-bas. On A bloqué la route, l'entrée euh, à Wa et puis entrée 7e euh, rue et a bloqué et parquet à juste au milieu. Voilà, et les sympathisants et partisans bas à de Yemba et puis n'a pas membres n'a pas membres euh, hein? et a un membre à Nini Badia. Donc, il n'a pas eu beaucoup ma place basali. Je préfère garder pour me protéger. Voilà. Bon, non avons la bino en longtemps, nous on va break, on ça, après. À vous. Normalement, normalement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 je suis ici au niveau du parquet euh, parquet de Matete. Euh, comme je vous avais euh, promis, nakoki kokende kokende comment vous appelez ça Il y a l'entroupement qui est là, moi je ne serais pas arrivé là-bas pour éviter euh, je préfère garder ma distance et euh, filmer quand même un peu de loin. Alors, il est 13h euh, 5 minutes environ. Et euh, le cortège de monsieur Vital Kamere, le directeur de cabinet euh, du chef de l'État, est commune à parquer la grande instance Yamaté. Et Azali accueilli par ma membres et les partenaires, sympathisants qui sont accueillis en ce moment, donc, monde avec. Euh, comme vous voyez là donc vous aurez ça certainement la bateau basana basite moi je n'ai pas voulu me mêler la bateau basana nani. la porte donc je vous montre comment ce qui se passe au loin donc c'est ça voilà Il est à, à 13 h 10 minutes Voilà. Bonjour, M. Koudoura. Bonjour. Olivier. Et là, j'ai avec moi M. Koudoura que vous connaissez. Hein. Bien sûr. Koudoura Kassungu. Les... On est là. On est là pour apporter le soutien indéfectible à notre ami, frère, notre leader charismatique, le terrorisme moral de l'artelance 2018. Mais on est là, il vient d'arriver. Voilà, on le soutient jusqu'au bout. Voilà. Voilà, voilà. <rire> Alors, euh, merci beaucoup. Merci. Alors, Lucien Koudoura, Kassongo, voilà. très bien. bien le... Le ouais. c'est ça que j'ai vu que j'ai vu quoi. Ouais. De là, de là. Alors, c'est ça, c'est ça la Donc La route est bloquée là-bas. On a bloqué la route, l'entrée euh, à Wa. Et puis entrée 7ème rue est là bloquée. Et qu'elle là juste au milieu. Voilà. Et les sympathisants et partisans de des yemba et puis n'abat membres n'abat membres, hein, les membres n'ont ni basaliawo. Donc, nous allons n'aboyu ko comme place basali. Je préfère garder distance pour me protéger. Voilà. Bon, nous on ne l'a bien eu dans pas longtemps. Nous on a bré naliamuké, hein. Vous avez regardé qui ça, ça? Après. A vous. Normalement. Normalement. Préservez. Préservez, oui. Ouais. C'est comme tu es là.